Eh bien, j'espère que vous voyez bien euh, la présentation. Voilà, ma... <rire> Bonjour, je m'appelle Damien Clochard. Euh, je vous présente aujourd'hui euh, différentes techniques de masquage de données basées sur euh, une extension qui s'appelle PostgreSQL Analyzer, qui est un projet euh, sur lequel on travaille depuis euh, bientôt trois ans maintenant et qui arrive à maturité. Donc, euh, voilà, on s'était dit que c'était le bon moment pour en faire une présentation. Alors, euh, on va prendre aujourd'hui euh, un exemple très concret. Je ne vais pas rentrer dans les grandes théories autour de la, de, du RGPD ou de l'anonymisation, mais on va au contraire prendre un exemple concret, euh, bête et méchant. Et euh, on va prendre une boutique. Voilà, une boutique dont le patron s'appelle Paul. Euh, alors, les slides sont en anglais, mais je vais parler en français, mais voilà, je pense que c'est de l'anglais assez basique. Euh, donc ce pôle a un ami qui s'appelle Pierre qui va devoir faire euh, de l'analyse de données, des statistiques. Et puis il y a un, un Jack qui est un employé qui, lui, va devoir accéder aux, aux données réelles. Voilà, je passe là-dessus, on va voir euh, ensuite. L'objectif ici de, de ces 20 minutes, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on va pouvoir écrire des règles de masquage. Et ensuite, les différentes approches, les différentes stratégies qu'on va pouvoir utiliser, donc entre le masquage statique, le masquage dynamique et comment est-ce qu'on va implémenter euh, des masques euh, un peu euh, plus évolués, des masques plus avancés. Donc on va parler là euh, d'un logiciel qui s'appelle Postgres et euh, voilà, qui est une extension qui s'installe dans, le, dans, dans la base Postgres, et on va, euh, le projet a une approche déclarative, c'est-à-dire qu'on va déclarer des règles euh, au même endroit que le schéma, c'est-à-dire quand vous allez déclarer une colonne, vous allez dire que cette colonne, elle est masquée avec tel filtre. Voilà, on verra ça. Et là, on va voir quatre, strat... quatre stratégies différentes euh, dans ce matin. Donc, euh, masquage statique, masquage dynamique, euh, export anonyme hein, et généralisation. Voilà. Donc, je... encore une fois, on ne va pas parler euh, RGPD ici parce que c'est un sujet en, en soi, et si vraiment ce sujet-là, plutôt côté à RGPD, vous intéresse, on a aussi des ressources qui sont disponibles, donc euh, il, y une, il y a une vidéo en français sur YouTube, et, euh, et des, euh, des, aussi un, un PDF euh, complet. Voilà. Donc, on passe sur, les, sur, les, sur, les, sur, les, sur les, les principes, mais on va utiliser là une instance PostgreSQL toute simple, et... Euh, on va prendre une base, une base de données qui va s'appeler boutique. Et dans cette base de données qui s'appelle boutique, on va avoir un utilisateur Paul qui est super utilisateur, un utilisateur Pierre et un utilisateur Jack. Voilà. Et euh, on va simplement euh, créer la base boutique qui appartient à Paul et on va charger l'extension Anon dedans, tout simplement. Voilà. Euh, voilà. Voilà. Alors, allons-y, on va commencer par faire du masquage statique. Donc, le masquage statique, c'est l'approche la, la, la, la plus simple, hein, c'est-à-dire qu'on va en gros détruire la donnée réelle pour la remplacer une fois pour toutes par une donnée artificielle. Donc, là par exemple, on veut que, euh, on dit que Paul par exemple va euh, changer son système de vente pour sa boutique et il veut archiver son ancienne base de données pour, pour la garder. Pour, des statistiques à, à plus long terme, mais pour être tranquille, il va effacer les noms euh, dans, dans le, avant d'archiver le, le système. Donc euh, voilà, là, le principe que vous voyez, c'est qu'on a Paul, on a Jack qui lui euh, écrit euh, sur, le, sur, le, sur, le, sur la base de données, et on a Pierre qui va faire des statistiques et qui va lire simplement les données. Et donc là, ce que va faire Paul, c'est qu'il va déjà écrire des règles de masquage. Et ensuite, euh, faire du masquage statique, c'est-à-dire euh, transformer la donnée euh, quand ça sera euh, le bon moment. Voilà. Alors, on va, on va rentrer dans le vif du sujet. On a maintenant une table client, une table customer. Donc, exemple un peu bateau, mais on va mettre un nom, un prénom, un numéro de téléphone, une date de naissance, un, un code zip. Donc, ça, tout ça, c'est évidemment des... Euh, des identifiants, on va dire, ou des identifiants directs. Voilà, je vais rentrer des données dedans. Voilà, donc on a une table, on a ces données-là. Donc, euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, masquer euh, ces, ces données Et voilà, On a aussi une table de paiement, voilà, avec une clé étrangère. Là aussi, on va rentrer des données dans la table de paiement. Alors, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va activer l'extension dans la base. Donc ça, c'est un, un ordre SQL hein, qui s'appelle create extension. extension pardon. Euh, et puis après, on a une fonction init qui simplement euh, démarre l'extension ou la, la, la, la, la charge. Euh, et maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir déclarer des règles de masquage. Donc ça, euh, on va prendre deux exemples ici. On va masquer le nom de famille et le numéro de téléphone. Donc le nom de famille, on va, là encore c'est du SQL, on va déclarer un security label, donc qui est une syntaxe propre à Postgres, et on peut dire qu'on veut mettre un label, une étiquette de sécurité, sur la colonne customer last name, Et ce label, c'est l'ordre de masquage. Et donc là, on va lui dire masquer avec la fonction fake last name, qui est une fonction qui va générer un, un, euh, une donnée. Euh, une donnée euh, factice. On va pouvoir aussi du coup utiliser euh, d'autres types de fonctions. Donc pour le, pour le numéro de téléphone, ce que je veux faire, c'est garder le premier et le dernier numéro, le dernier chiffre, mais mettre des X à la place de tous les autres. Et donc ça, j'ai une fonction qui s'appelle partielle, qui est une destruction partielle de la donnée, et euh, voilà, avec un, un, un certain format. Et donc avec ça, je vais pouvoir... Euh, remplacer une, une, une sous-partie de la donnée. Maintenant qu'on a défini ces règles-là dans le schéma de, de, de la base, on va pouvoir appeler une simple fonction qui s'appelle table, mais on pourrait aussi faire AnonymizeDataBase pour le faire pour l'ensemble de la base de données. On peut aussi le faire juste pour une seule colonne. Bon, ici, on va travailler juste sur la table Customer. La fonction renvoie vrai, si c'est bon, si ça s'est bien passé. Et maintenant... Si je réinterroge ma table, eh bien je vois que les noms ont changé. Donc, euh, Les noms sont devenus euh, euh, factices et on voit que les téléphones, quand il y en a, hein, quand, quand il y a une valideur euh, euh, dans, dans la table, j'ai remplacé euh, le, euh, les chiffres du milieu par des X. Donc ça, C'est intéressant parce que c'est une manière de, de ce masquage partiel. Euh, il permet aux utilisateurs de reconnaître leur numéro de téléphone euh, mais le numéro est, est inutilisable. C'est-à-dire que si c'est mon numéro de téléphone, je vais voir que oui, mon, moi, mon numéro de téléphone, il commence par 06 et il finit par 11. Donc, j'arrive à dire oui, c'est mon numéro. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent avec les cartes de crédit, par exemple, et, et ce genre de choses. Voilà. Donc, ça s'appelle masquage statique. Tout simplement parce que la, la, la, la donnée réelle, elle est remplacée de manière permanente. Euh, on va voir maintenant comment euh, faire du masquage dynamique. Alors, masquage dynamique, l'idée, c'est qu'on va masquer les données à certaines personnes et on va les exposer euh, données, les, euh, tout en gardant l'accès aux données réelles à d'autres utilisateurs. Donc là, par exemple, on a notre, notre utilisateur Jack qui, lui, euh, doit faire des opérations euh, sur la base de données. Hein, au, au sens euh, RGPD, c'est un data processor. Et on a Pierre qui, lui, doit se connecter aussi, mais Pierre, on ne veut pas qu'il ait accès parce qu'on n'a pas confiance en Pierre. Donc, on ne veut pas que lui voit les données personnelles. Donc comment ça fonctionne un peu comme tout à l'heure, on a Paul qui définit des règles de masquage, on a l'utilisateur Jack, lui, qui, qui utilise la base de données comme d'habitude, mais cette fois, on a déclaré que Pierre est masqué. Et donc, lui, ce il, va, ce il, va, ce il, va, il va quand même se connecter à la base, mais il n'en retirera que des données euh, filtrées. Alors, comment on fait ça On va prendre l'exemple d'une table compagnie. Donc là aussi, euh, très simple, hein, euh, nom de la, de, la, de, de la société, numéro de, de TVA. Là encore, je rentre des, quelques données dedans. Voilà. Et puis une table fournisseur, où là, j'ai le nom d'une personne. Euh, voilà. Donc là, on va avoir euh, voilà, des noms, des numéros de téléphone et des, des postes. OK, même chose. On va commencer par... Charger l'extension, create extension, évidemment, ça, c'est à faire une seule fois. Hein. Je vous le remets, mais c'est l'idée. Hein. Euh, on charge une seule fois l'extension dans la base. On l'initialise on une seule fois. Et donc, là, on a une étape supplémentaire qui consiste à activer le moteur de masquage, c'est-à-dire un système qui va en permanence masquer euh, les utilisateurs euh, masqués. Donc, On va donc déclarer, euh, que Pierre est un utilisateur masqué. Donc on va toujours utiliser cette, euh, cette euh, syntaxe de security label. Et là, au lieu, de, on va mettre un security label sur le rôle Pierre. Et on va dire le rôle Pierre, lui, est masqué. On va, à l'inverse, on va donner accès à Jack euh, à toutes les tables. Donc voilà, en gros, c'est ici qu'on va faire la différence entre les utilisateurs. Alors maintenant, si Pierre se connecte et qu'il essaye de, de lire la table de fournisseur, euh, il va voir les données, puisque pour le moment, on n'a pas encore mis de règles de masquage. Donc là, euh, Pierre est masqué, mais comme il n'y a pas de règles de masquage, il voit les données réelles. Donc, il faut que Paul définisse des règles de masquage. Donc Même chose, on va définir euh, un, ici euh, euh, une règle pour le, euh, le nom contact de la table fournisseur. Et là, vous allez voir, on, on ne masque pas avec une fonction, on masque avec une valeur. On va remplacer confidential, toutes les valeurs du, de, de la colonne contact par confidential. Donc maintenant, si Pierre se reconnecte à la base et qu'il essaye de, de, de les lire les données, voilà. là, la règle est appliquée et là, il ne voit plus le nom du contact. Il y aura encore du travail à faire sur cette table, hein, mais c'est déjà une première étape intéressante. Maintenant, si Jack, lui, se connecte à la base, bah, lui, les règles ne s'appliquent pas à lui, puisqu'il n'est pas masqué. Donc, lui, il voit encore les, euh, les, bonnes, les bonnes données. Voilà. Ça, c'est le masquage euh, dynamique. Euh, ça, ça a pas mal d'intérêt. Et notamment, c'est utile euh, si vous voulez. Euh, si vous, quand vous avez un seul utilisateur qui, qui, qui n'est pas, euh, pas un utilisateur de confiance vous pouvez quand même lui donner accès à la base de production. Mais effectivement, on peut aussi avoir une autre approche qui est de dire, en fait, moi je ne veux pas du tout cet utilisateur, on va dire non, ce, euh, euh, que, dans lequel je n'ai pas confiance, je ne vais pas lui donner accès à ma base de production, c'est trop, trop risqué, je vais lui créer une base à lui sur laquelle il va travailler. Donc, ça, c'est souvent ce qu'on va faire avec un développeur, par exemple. Ou c'est ce qu'on va faire pour de, des chaînes de CI. Euh, ben on va finalement euh, envoyer les données euh, sur un autre serveur, sur une autre base. Et ça, euh, ça c'est assez classique hein, pour, le, pour, le, pour, le, pour les tests. Et donc ça, on va avoir besoin du coup d'un export des données, d'un export anonyme. Et du coup, on a un outil qui s'appelle pg_dump anonyme pour faire ça. Voilà, pas ces détails. Mais euh, là, donc, ce qu'on va faire finalement, c'est que on a notre base classique boutique qui est là et on va faire un export anonyme de la même manière qu'on ferait un export de sauvegarde. et On va aller charger ça dans une autre, dans une autre base et l'utilisateur Pierre, lui, ne se connectera que à cette base anonyme. Voilà. Alors là, en plus, on va, on va rentrer un peu plus dans le détail aussi puisque là, on va commencer à regarder comment est-ce qu'on... Euh, anonymise euh, du JSON, par exemple. Voilà. Alors, on va dire que Paul, dans sa boutique, a un site web et qu'il y a une section commentaires dans ce site web. Ces commentaires ils vont être stockés en JSON dans la base. Donc, euh, ça va nous donner ça, un peu, en termes de format, on, voilà, du, du JSON classique avec euh, des clés, des valeurs. Donc, on va, euh, voilà, on, quand on va interroger la base, on va récupérer, le, le champ va être écrit comme ça. Euh, et donc là, ça va être assez compliqué à, à anonymiser parce qu'effectivement, on n'a pas de structure. Euh, les données, euh, elles peuvent se cacher un peu, euh, un peu partout. Évidemment, l'adresse IP est une... Euh, est une donnée personnelle, mais euh, le champ contenu peut aussi contenir des noms, des prénoms, des adresses, ainsi de suite. Donc là, ce qu'il va on, va. on va travailler sur le, sur le champ content, hein, le champ qui, qui, qui a le contenu du message. Donc, euh, encore une fois, on démarre l'extension, Create Extension Init. Et donc, on va voir effectivement le JSON. C'est un, bon un bon exemple aussi de pourquoi. Euh, le NoSQL c'est compliqué euh, et, et, et, et on va dire ça, ça a des coûts supplémentaires euh, à l'usage c'est que là typiquement dès qu'on veut faire de l'anonymisation euh, les données non structurées c'est un cauchemar Alors on va voir, c'est pas si grave que ça parce que Postgres a des bons outils pour s'en dépatouiller mais euh, on va voir qu'on est tout de suite euh, un cran au-dessus en termes de de, de, de de complications donc là ce qu'on va faire euh, c'est qu'on va enlever tout simplement euh, la clé content de ce JSON. Alors ça, c ça c on a de la chance d'être avec Postgres, parce que Postgres a, a vraiment des opérateurs très faciles à utiliser pour manipuler du JSON. Et notamment, on a un opérateur de soustraction. Euh, et donc, on peut prendre message, c'est donc mon champ JSON, et je peux soustraire une liste de, euh, de, de clés. Et donc là, je soustrais juste une seule clé, qui est la clé content. Et donc si je fais cette opération-là, j'obtiens mon JSON comme tout à l'heure, mais cette fois sans la clé content. Donc c'est ça que je voudrais déjà, premier, premier, on va dire, première opération de masquage que je voudrais faire sur mon, sur mon contenu JSON, c'est euh, supprimer euh, certaines clés. Donc pour ça, je vais écrire une fonction qui fait euh, ce... ce, ce cette opération-là, cette opération de soustraction. Et donc, pour écrire cette fonction, il va falloir que je la mette dans un schéma et que ce schéma, je dise qu'il est trusted. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici de pourquoi, comment, mais c'est important euh, que les fonctions de masquage, que les masques soient isolés du reste et qu'ils soient bien marqués comme trusted. Euh, et donc, maintenant, dans ce, euh, dans ce nouveau schéma que j'ai créé, je fais une fonction qui s'appelle remove removeContent et qui comme vous le voyez refait l'opération de soustraction c'est à dire je prends du json et j'enlève la clé content de ce json c'est très simple, voilà, euh, basique, manipulation basique et donc ça se euh, masque en fait, hein, cette fonction, ce filtre je vais maintenant, euh, euh, voilà donc il fonctionne, je le teste et maintenant que je vois qu'il marche je vais l'utiliser comme fonction de masquage donc pour, euh, je crée un label de sécurité pour la colonne message de la table web whatsapp comment et euh, ce label c'est de dire que la, la colonne est masquée avec la fonction remove content voilà. et donc maintenant que j'ai défini ce filtre custom hein, ce, ce filtre qui correspond moi à mon métier à mon besoin bah, je peux euh, je peux faire un, un export anonyme alors euh, voilà ça s'appelle c'est un outil qui s'appelle pgdon et euh, qui fonctionne exactement comme PG Dump. Donc, euh, je vais pouvoir l'utiliser euh, voilà, pour euh, exporter soit juste une table, soit juste. Euh, etc., etc. Et donc, je vais récupérer euh, un export SQL fonctionnel que je vais pouvoir recharger. La seule différence avec PG Dump Anon, c'est qu'il y aura des données masquées dedans au lieu d'avoir les données réelles. Voilà. On arrive à la quatrième euh, stratégie de, de masquage qui est un peu différente des, des trois autres euh, puisque celle-là, elle va fonctionner euh, par floutage un peu des données. L'exemple classique, c'est de dire au lieu que telle personne est née, euh, qu'elle est née le 25 juillet 1989, ce qui est déjà une, une information assez précise pour identifier quelqu'un, on va dire euh, cette personne est née dans les années 80. Alors L'important ici, c'est que euh, c'est vrai, c'est-à-dire c'est juste moins précis mais euh, l'information, elle reste vraie et c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Euh, si je vous demande où est-ce que vous habitez, vous n'allez pas me donner le nom de votre rue et votre digicode et le, le numéro d'étage. Vous allez me dire j'habite euh, en région parisienne ou j'habite près de Strasbourg, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on fait naturellement et du coup, ça va être utile aussi pour faire des statistiques parce qu'on va simplement euh, banaliser, généraliser la donnée, mais, euh, mais on va quand même pouvoir l'utiliser. Donc voilà, là, ça fonctionne avec l'idée que Paul, maintenant, au lieu de faire des règles de masquage, il va faire des vues généralisées, c'est-à-dire il va exposer à Pierre, non pas la donnée réelle, mais des vues qui vont être, elles, plus générales, moins précises quelque part que la donnée réelle, ainsi de suite. Et donc, on va voir ici aussi un principe qui s'appelle le K-anonymity ou la K-anonymité. Euh, euh, et on va voir que c'est un outil de mesure pour vérifier si, euh, si nos ensembles sont bien anonymes donc là on va avoir une table d'employés et on a Paul qui a décidé d'enregistrer euh, le nom le first day c'est la, euh, la date d'embauche last day c'est la date de départ et il va commencer à euh, enregistrer euh, la couleur des cheveux la couleur des yeux, la taille et euh, savoir si cet employé a de l'AS ou pas donc, ça, c'est complètement illégal. Hein, ne le faites pas. <rire> Mais on va prendre cet exemple-là. Euh, euh, voilà, donc il a, on va charger cette table employée. On va mettre 16 employés dedans. Et donc, on va se retrouver avec euh, des données comme ça, euh, le nom d'une personne, savoir si elle est blonde ou si, euh, voilà, si elle a de l'asthme et ainsi de suite. Donc, une première forme de généralisation, c'est qu'on va pouvoir dire, on va... Euh, on va euh, créer une vue matérialisée. Alors, elle là, elle est matérialisée, elle ne serait pas obligée que ce soit matérialisée. Et on va, faire, on va essayer de faire une, une statistique entre euh, l'asthme et les, la couleur des yeux. Donc, je vais juste garder la colonne euh, de couleur des yeux et la colonne asthme. Et donc là, effectivement, euh, j'ai vidé un peu euh, -tout, toutes les données, on va dire, euh, trop précises. Et je me retrouve avec des tuples. Euh, qui semble relativement euh, anonyme. Mais est-ce qu'on est vraiment sûr que euh, ça, c'est anonyme Est-ce qu'il n'y a pas une combinaison ici qui pourrait nous quand même être rattachée à une personne dans ce lot-là Alors, voilà, on peut faire des statistiques complètement débiles pour euh, prouver que euh, les gens qui ont les yeux verts ont de l'asthme. Et euh, on va du coup utiliser euh, ce facteur anonyme, donc ce facteur de k anonymity, pour détecter si dans mon ensemble là de, de, de asthme et, et, et couleurs des yeux, est-ce qu'il n'y a pas euh, un, un individu identifiable. La première chose, c'est qu'on va déclarer que ces colonnes-là, ce sont des identifiants indirects. Donc en soi, euh, la couleur des yeux ne me permet pas de, de, de connaître quelqu'un, mais par contre, si je l'associe à d'autres facteurs, à son code postal, à, à, à, à la marque de sa voiture, Là, je vais pouvoir euh, avoir euh, indirectement, par multifacteur, euh, retrouver, isoler une personne. Et donc, simplement, une fois qu'on a défini euh, quels étaient les, les identifiants indirects d'une table, maintenant, je vais pouvoir dire, euh, je vais pouvoir calculer le facteur de, euh, de, de cas anonymity. Et en l'occurrence, ici, ça me donne un facteur 2 ça veut dire que cette table a, une deux, un, a, a deux, un facteur de two anonymity, ce qui veut dire qu'en gros, il y a toujours au moins deux euh, tuples, deux lignes, deux individus dans l'ensemble le, dans le, dans le, dans, dans qui ont les mêmes valeurs. Donc, s'il y en a deux, je ne peux pas en reconnaître un seul. Voilà. Alors, Une autre approche aussi de, de généralisation, c'est de travailler avec des ranges. Donc là, euh, un peu sur le même principe que tout à l'heure, au lieu de dire que euh, telle personne, elle a commencé tel jour et qu'elle est partie tel jour, donc first day, last day, je vais généraliser au mois. Donc je vais dire qu'elle est arrivée euh, au mois de juin et qu'elle est partie au mois d'octobre. Voilà, donc ça, c'est des fonctions euh, qui s'appellent euh, range Et en gros, on va transformer une date en un... Euh, range de date, une, une période de, de données, ça c'est très très intéressant puisqu'on va utiliser euh, le type range de Postgres qui si vous ne connaissez pas, intéressez-vous, c'est extrêmement puissant de, pour travailler sur des périodes et donc là ce qu'on voit c'est que le, comme on le voit ici les dates ne sont plus des dates, ce sont des euh, ranges de date donc avec euh, une, une borne inférieure et une borne supérieure Voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir, grâce à ces ranges, je vais pouvoir faire des, euh, des opérations. Et notamment, si je veux savoir euh, ici, euh, au mois de novembre euh, 2019, euh, combien il y avait de salariés dans, le, dans la société, je peux tout simplement voilà, savoir que j'avais, grâce à ces, à ces, à ces ranges, je sais qu'en novembre, il y avait quatre salariés dans la société. Donc là, même chose, je vais essayer de voir si euh, la généralisation par mois, c'est suffisant ou pas. Donc là aussi, je vais déclarer que euh, first date et last day, ce sont des euh, identifiants indirects. Et je vais calculer le facteur de, de cas anonymity et non. J'ai un facteur de 1, ça veut dire qu'il y a au moins un individu euh, qui est unique euh, avec ces deux valeurs-là dans mon ensemble. Et donc qui pourrait être réidentifié ce qui est assez logique, hein, parce que voilà, dans n'importe quelle société, euh, le couple date de, même si on régénéralise au mois, mois d'arrivée, mois de départ, en général, ça va être un, un, un, un identifiant, euh, une clé quelque part euh, d'identification d'une personne. Voilà un peu. Euh, donc je suis allé assez vite sur ces quatre sur ces quatre stratégies euh, pour rappeler. Euh, masquage statique, c'est très bien pour ce qu'on ferait, ce qu'on pourrait dire une, une anonymisation une fois pour toutes, voilà. définitivement. Vous avez masqué vos données, et vous ne récupérerez plus les données réelles, c'est fini. Euh, le masquage dynamique, ça c'est utile quand vous avez un seul utilisateur qui a besoin de se connecter de temps en temps et, euh, et lui n'est pas, pas un utilisateur de confiance et du coup vous pouvez le masquer sans déranger les autres utilisateurs. Les dumps anonymes, donc les exports anonymes, ça, ça va être utile pour faire de la CI, CD, donc on va dire tout ce qui va être flux pour nourrir des bases satellites, des bases de dev, des bases de tests, etc., des bases de formation. Et la généralisation qu'on vient de voir, Là, on est plutôt dans quelque chose qui va être intéressant pour faire des statistiques très générales sur des ensembles de données, par exemple dans le médical. Alors là, je vous ai brossé, hein, je ne suis pas allé très, très en détail dans les différentes euh, techniques, dans les différents types de fonctions, mais pour faire un rappel, vous avez des fonctions donc, de destruction ou destruction partielle. On pourra aussi ajouter du bruit, c'est-à-dire euh, euh, brouiller un peu certaines données. On peut randomiser, c'est-à-dire générer de la donnée complètement aléatoire. On a des moteurs de de, de, factice, de données factices donc du, du, qui vont générer des données crédibles mais fausses. On a de la pseudonymisation, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais c'est un, un autre, c'est différent encore de l'anonymisation. Euh, on peut faire du hachage et, évidemment, comme j'ai montré avec Jason, on peut faire des masques euh, spécifiques. Donc ça, Si vous avez des questions, vous avez un lien ici juste en dessous, qui reprend toutes ces catégories de, de, de filtres. Voilà. Alors, en deux mots, hein, pour conclure, euh, euh, quels sont les avantages de PostgresQL Anonymizer par rapport à d'autres outils euh, bah Déjà, c'est que ce n'est pas un ETL, un ETL externe. Donc là, vous, avez, vous travaillez directement dans la base de données. Vous n'avez pas besoin euh, d'extraire les données réelles, de les charger dans un ETL et de les décharger ensuite. Donc, c'est déjà beaucoup plus simple en fait, euh, et, euh, et puis vous manipulez les données finalement avec un, un langage qui est fait pour manipuler les données, qui est le langage SQL. Voilà, SQL, c'est fait pour ça. Évidemment, alors ça fonctionne avec toutes les versions de PostgreSQL, et puis comme vous l'avez vu, on peut avoir des stratégies multiples, des, suivant les contextes, et des fonctions multiples suivant les contextes. Les inconvénients, bah, c'est que ça ne marche pas avec d'autres bases de données. Hein. <rire> c'est pour ça qu'on l'a appelé PostgreSQL Anonymizer, c'est que vous ne pourrez pas euh, du tout, euh, évidemment, ce, euh, ce SQL-là, il est spécifique à, à, à PostgreSQL, et les règles de masquage elles, ne marcheront pas euh, avec, euh, avec d'autres bases de données, même si, par contre, la syntaxe, elle est assez proche de celle qu'on retrouve chez SQL Server. Donc, il euh, y a une. Y a une ce n'est pas exactement la même syntaxe, mais il y a une ressemblance assez forte entre la syntaxe Postgres et la syntaxe SQL Server. Et puis, pour l'instant, il faut admettre qu'on n'a pas encore de, de feedback sur des très, très grandes tables. C'est-à-dire que si vous avez des tables de plus de 10 Tera, ça nous intéresse de voir un peu comment l'extension se comporte sur des, sur des très, très gros volumes de données. Là, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais il y a aussi deux autres projets qui peuvent être intéressants. C'est un projet qui s'appelle PG Simple qui va vous permettre de faire de l'échantillonnage. Donc Ça, ça va bien aussi avec l'anonymisation. cest de dire souvent, quand vous avez besoin d'anonymiser une base de données, vous n'avez pas besoin d'anonymiser 100% de la base, et vous pouvez déjà faire un, ex, un export partiel, mais cohérent, Donc, avec, en gardant l'intégrité référentielle. Donc, ça, c'est le but de PG Simple. Vous allez dire, je veux 10% de ma base, je veux... De, 40% de, de, des lignes de cette table, et ainsi de suite. Ça, c'est assez intéressant aussi. Et puis, PostgreSQL qu Faker, qui est une autre extension, qui, elle, est juste là pour faire de la génération de données factices, qui est un problème assez complexe en soi. En fait, les données factices vont varier suivant les pays, suivant les contextes, et ainsi de suite. Et donc, c'est un... un, un un projet open source et euh, là actuellement ce qu'on recherche beaucoup si vous voulez nous aider c'est de nous renvoyer du euh, feedback voilà est ce que vous l'avez utilisé comment ça se comporte pour vous etc etc euh, pour nous ces infos très très enrichissantes euh, voilà alors j'ai je, je, peut-être fait un peu trop long mais je, je suis passé très très vite vous avez peut-être eu l'impression que c'est allé vite c'est normal parce qu'en fait c'est euh, ce que je vous ai pr présenté ici c'est la base d'un euh, workshop qui, va, qui dure 4 heures. Donc là, je n'avais pas 4 heures pour vous, mais euh, sachez que euh, voilà, si vous voulez faire ce workshop, il est disponible euh, en PDF euh, sur le lien ci-dessous. On pourra mettre le lien aussi euh, sur la vidéo YouTube. Et, euh, et aussi, on peut venir le donner chez vous si vous voulez euh, travailler pendant une demi-journée sur ce sujet-là. Euh, voilà tous les exemples il y a des exercices en, à la fin de chaque chapitre il y a des exercices complets avec les solutions etc, etc. et voilà c'était tout pour aujourd'hui ouais, si merci beaucoup euh, Damien pour cette belle présentation euh, alors on a Tristan du coup qui demande quel est le coût de l'anonymisation dynamique est-ce que c'est performant, est-ce qu'on a des métriques euh, voilà ouais, alors c'est une très bonne question euh, effectivement, donc, euh, toutes, ces, enfin, toutes ces fonctions de masquage elles vont avoir un coût et euh, simplement vous n'allez pas payer le coût à, à, au même moment c'est-à-dire qu'effectivement quand, quand vous faites du masquage statique euh, le, masquage, il va être payé, euh, le, le coût du masquage va être payé au moment où vous le faites et là vous allez masquer toute la base de données donc évidemment ça va dépendre de deux facteurs euh, volume de données à masquer et nombre de règles de masquage. Donc ça, ça va être les deux, les deux facteurs. Euh, effectivement, en gros, plus vous avez de données et plus il y a de règles, plus ça va déclencher, euh, de, de, ça va être coûteux. Euh, on peut se dire euh, notamment que euh, bah, voilà, si vous avez euh, des, des règles sur beaucoup de tables, il va falloir réécrire toutes ces tables. Donc le masquage statique, il va être assez long ponctuellement. Ou en tout cas au, au démarrage. Mais une fois que les données sont masquées, elles sont masquées. Le masquage dynamique, c'est l'inverse. Euh, le masquage dynamique, vous allez payer un petit coût, mais à chaque fois qu'un utilisateur euh, va se connecter. Après, l'avantage, c'est que vous ne faites payer ce coût de, de, de masquage qu'à l'utilisateur masqué. C'est-à-dire que les utilisateurs, eux, euh, normaux, euh, eux ne, ne subissent pas les, les, les filtres et donc eux n'ont pas de perte de performance voilà. mais par contre, effectivement le masquage dynamique comme on remasque à chaque fois à la volée eh ben on va masquer autant de fois la donnée on va masquer plusieurs fois la donnée euh, et donc euh, il y a un moment où dans l'équation ça devient moins performant ou en tout cas on va, on va, on va gâcher du temps CPU euh, parce que c'est là où euh, ça, ça serait plus intéressant à un certain moment de dire non mais cet utilisateur là on va lui donner sa base à lui on va masquer une fois pour toutes et il va travailler sur sa base à lui donc ça il y a un, il y a un, il y a un compromis à faire c'est à quel point euh, l'utilisateur masqué il a besoin de se connecter à des ré... à des données temps réel est-ce qu'on peut lui faire un export une fois par semaine ou est-ce qu'au contraire, il veut avoir la donnée euh, de, qui est vivante, hein, la donnée euh, qui, est, qui est à jour, fraîche, et à quel point il se connecte à la base, est-ce qu'il se connecte une fois par jour pour faire une stat euh, de, de, de, de vente, par exemple, ou est-ce qu'il se connecte, ou est-ce qu'il y a 15 utilisateurs masqués qui se connectent tous ensemble tout le temps. Voilà. L'avantage de ce principe, c'est qu'ils euh, peuvent utiliser l'application, c'est-à-dire qu'on enfin, voilà, peut brancher une application avec cet utilisateur masqué et comme le schéma n'a pas, pas changé, euh, lui va voir l'application et verra dans l'application des données, des données masquées. Voilà. Dernier point sur le masquage euh, dynamique, c'est que c'est comme on s'est remasqué à la volée toujours, on va potentiellement avoir euh, des nouvelles données euh, des nouvelles données à chaque fois. Donc, ça peut être perturbant pour l'utilisateur masqué de réinterroger une, la base et, les, et, les, et les, les valeurs vont changer. Typiquement, si on génère une date aléatoire pour la date de naissance, les dates de naissance vont changer à chaque fois. Ça, après, il y a des techniques, notamment la pseudonymisation, si on veut générer des données factices, mais toujours la même pour le même individu. C'est encore un autre sujet. Merci Damien. Il y a aussi Franck qui voudrait savoir si on peut appliquer des règles d'anonymisation sur des tables étrangères, enfin, c'est-à-dire des tables qui sont accédées à l'aide d'un FDW. Euh, oui, pour moi, ça ne fait pas de différence. Euh, simplement, euh, euh, je m'interroge sur les performances. Parce que déjà, en fait, il va falloir retirer la table étrangère et ensuite la masquer. Donc euh, oui, là, on... enfin, ce n'est pas quelque chose que j'ai que j'ai testé, mais oui, ça, ça marche avec les tables partitionnées aussi. Ok, à voilà. tester alors. Simplement, les règles, alors. Pour les tables, pour, pour les tables partitionnées, les règles, il n'y a pas d'héritage par contre des, des règles de, de masquage. Donc, si vous avez des tables partitionnées, il faut euh, explicitement euh, masquer toutes les, toutes les tables filles. Voilà. Ok, alors je ne sais pas si d'autres ont des questions. Euh, vous pouvez les poser sur le chat. En attendant, Moi, bon, j'aurais une question, en fait, comment on est sûr qu'on euh, est bien dans les clous, euh, que, que nos données sont bien anonymisées d'un point de vue légal. Est-ce qu'il faut juste faire le test de cas anonymité comme tu l'as fait, ou mmh. est-ce que c'est suffisant quoi Ouais, alors ça, c'est une très bonne question. Euh... Il y a... Il n'y a pas de formule magique, le, le, le facteur de cas anonymité il est, il est intéressant dans le cas de la généralisation mais en fait euh, dans la plupart des, des bases enfin, si vous faites du masquage statique ou dynamique en fait il restera toujours des individus, enfin, des lignes qui sont, euh, qui sont, qui sont uniques dans, dans la table, ça ça ne changera pas. Par contre, ce qu'il faut, c'est euh, bien faire attention aux identifiants indirects. Euh, le, ce qui est facile, c'est de voir nom de famille et numéro de téléphone et de se dire, bon, ben, ça, c'est une donnée personnelle, il n'y a, a pas de problème, il n'y a, a aucun doute là-dessus. Euh, par contre, euh, l'identité d'une personne, elle peut se cacher dans des, dans des champs multifacteurs euh, qui parfois peuvent être assez compliqués à, à, à, à détecter. Euh, voilà, par exemple euh, le modèle d'une voiture euh, la, la pointure des chaussures euh, etc c'est etc. des choses que si on croise on fait de l'inférence en fait, entre, ces, entre ces champs assez vite on peut retrouver un individu unique dans, euh, dans une base donc ça effectivement y a, y a, y a pas vraiment, il faut avoir une connaissance euh, du modèle de données il faut avoir une connaissance de, de l'application et du métier et euh, et je dirais euh, alors on a une fonction de détection euh, que j'ai pas montré dans, dans la base mais qui permet aussi de à partir de règles heuristiques euh, qui scanne tous les noms des colonnes et qui quand quand on va trouver un nom de colonne qui en gros a de fortes chances d'être un identifiant euh, le remonte ça ça peut déjà être aussi une manière de vérifier on va dire en interne euh, que euh, on n'aurait pas oublié un champ euh, qui est un potentiel euh, un potentiel identifiant indirect. Voilà. Mais euh, voilà. faire attention du coup aux identifiants indirects et euh, et, euh, et voilà. En, en, d'une manière générale il vaut mieux plus que pas assez. C'est-à-dire qu'il vaut mieux appliquer des règles, notamment des règles de destruction, euh, des règles de, de suppression de, de champs. Euh, pour, euh, et, et, et du coup euh, on va dire euh, aller au plus au départ et puis après si les développeurs les utilisateurs qui utilisent ces données masquées euh, se plaignent qu'elles sont trop euh, elles sont trop découpées elles sont trop trop masquées on euh, pas à pas on, on, on remasque différemment certains champs ou on en remet d'autres mais euh, voilà. moi je préconise plutôt une approche euh, bottom-up c'est à dire plutôt euh, on part du trop on masque trop et on démasque progressivement. Ça paraît bien effectivement. Merci, très intéressant en tout cas. Alors, je vois pas d'autres questions des gens, ils sont un peu timides peut-être.